je vous propose dans cette vidéo de faire très attention à la manière dont vous allez devoir prononcer ce texte il est très très très important que vous vous entraîniez sur chacun des textes à les lire ça, ça, ça, ça ne s'improvise pas donc j'ai mis en bleu euh, en vert pardon les e qui doivent être prononcés vous savez qu'il y a la règle du e mais ici ils vous sont signalés j'ai signalé une petite euh, D un, d un, d un, en soulignant les, les liaisons qu'il faut faire. Donc je vous invite à lire ce texte très lentement, comme une partition, et à faire très attention à certains vers qui cumulent les difficultés. Donc un vers comme le de, troisième, le ciel se ferme. Alors, à savoir, on évite, quand il y a un enjambement, de s'arrêter au vers. On dit pas le ciel se ferme lentement, ça n'a pas de sens. Donc, C'est la syntaxe qui prime sur le découpage rythmique. Le rythme, on l'entendra de toute façon. Vous pouvez le faire ressortir, mais c'est pas en coupant et en faisant des pauses à chaque, à chaque, à chaque fin de vers. Le vers est suffisamment rythmé pour qu'il n'y ait pas besoin de faire ses, ses coupures. Donc, quand la coupe vient d'elle-même, pas de problème, mais quand il, quand il y a une phrase qui se... Là, ici, vous avez un, un, ce qu'on appelle un contre-rejet... Hein. Par ici, le ciel se ferme lentement comme une grande alcool, une se ferme, et l'homme un pas sillon se change en bête fauve alors ici vous voyez qu'on ne prononce pas celui-ci parce qu'il est en quelque sorte contaminé par la syllabe qui suit changeant, bête fauve donc ici si vous comptez sur vos doigts vous allez vous rendre compte que ça ne forme qu'une syllabe et que ça, ça en forme une aussi, bête fauve voilà, vous ferez attention Donc, à tous ces emails. je vous demande de vous entraîner et on fera un petit concours de celui qui le lit ou celle qui le lit le mieux. Vous voyez ici, par exemple, et cogne temps volant, c'est important de faire la liaison puisqu'il y, y, y a plein d'allitérations dans ce verre-là. Et cogne temps volant les volets élevants. Donc là, si vous la ratez, l'allitération, vous êtes. Vous avez des oreilles bouchées. Attention aussi à certaines dirais ici, à travers les lueurs que tourmente le vent la prostitue Sillon ça fait 6 hein, ta ta ta ta ta ta, la prostitution, Sillon s'allume dans les rues alors le truc pour faire les E muets c'est d'insister et d'allonger légèrement la voyelle d'avant et pour que le E ne soit pas trop appuyé si je dis s'allume dans les rues bof si je dis s'allume dans les rues ça passe mieux j'allonge très légèrement et ça passe euh, comme ça pas toujours, mais la plupart du temps, c'est ça. Attention aussi, certains « eumé » qui sont à l'intérieur des mots, comme ici, « forcer doucement les portes et les caisses pour vivre quelques jours. » Tiens, je oublié de « quelques jours », Voilà, je le mets tout de suite. « Et vêtir leur maîtresse. » Là, vous voyez, dans le recueillement, « recueille-toi, mon âme ». Ça, c'est important de faire sentir qu'il y a un moment d'exaltation. Donc, tout ça, ça passe par une lecture attentive, de ce texte à l'oral. Je, je vous recommande de faire ce travail systématique sur chacun des poèmes, de, des repérages, des emmés. C'est la base des bases. C'est des, des, des choses qu'on apprend à faire au collège. Donc évidemment, on attend de vous en première que vous sachiez les faire. Bravo Jean. Voilà, vous vous entraînez. C'est votre, votre la tâche à faire. Et aussi, surtout, vous pouvez imprimer ce truc et le faire loin de l'écran. Allez vous promener en récitant vos textes, c'est le meilleur moyen d'avoir des citations à avoir pour le jour de l'examen. Voilà, monsieur Dame, à bientôt.